Bonjour à tous, c'est Franck de Créolunium, bienvenue dans mon atelier. Bon aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, c'est la dernière vidéo de la série sur la réalisation de ce petit établi. Je suis dessus depuis septembre l'année dernière, j'ai eu une grosse coupure suite à des événements un petit peu particuliers. Donc clairement j'ai repris depuis mai de cette année. Donc euh, comme vous pouvez le voir, si vous faites le calcul, ça fait quelques mois que ce beau bébé est en cours de fabrication. Maintenant est venu le temps de finaliser la bébête. Bon en clair, il y a un petit peu de boulot de finition, euh, poncer les champs, euh, reprendre les montants, les traverses de chaque côté. Euh, les finitions en bois de boue elles ont été faites, bon, hormis le plateau il n'y a strictement pas grand chose à faire. Donc je vais m'atteler à la tâche, alors aussi bien sûr évidemment il me restera le fond à faire. J'ai pas encore trouvé le bois qui me plaisait et j'ai une petite idée en tête. Donc là par contre je ferai peut-être une vidéo sur cette réalisation et je ferai peut-être participer une personne qui a une CNC. Oui je sais, le CNC c'est le mal, oui je sais. Alors oui, je vais, comme je vous le disais, je ferai peut-être participer quelqu'un qui a une CNC, qui se filme, donc j'ai quelques potentiels clients en tête. Euh, dans le délire j'ai envie de me faire un truc mais euh, encore un truc qui va pas se voir mais je veux que ça soit personnalisé à mort donc ouais je sais je suis un peu barré mais dans le délire ça peut être sympa donc peut-être que vous aurez une énième vidéo sur ce petit établi donc là en tout état de cause c'est la dernière pour le moment euh, ben, en fait j'ai envie de vous dire c'est parti alors là je sais ce que tu es en train de te dire, Ouais, alors mais tu ne nous as pas montré comment tu collais euh, le cuir sur la presse, tu nous as pas montré comment coller euh, le cuir sur les greppes, alors oui, euh, je sais, mais euh, bah, je ne peux pas tout filmer, enfin si je peux, mais j'ai pas envie en fait, je suis un peu fainéant, hein. euh, tout le monde peut comprendre ça, il y a des trucs que vous aurez forcément pas vus. vous trouverez facilement la ressource sur internet, il suffit de taper les petits mots clés qui vont bien et en avant guingant. Donc, je suis vraiment désolé, mais là, ça commence à bien faire, cet habit, il commence à me fatiguer, en plus il est lourd, donc voilà, ça me fatigue. Ah oui, alors, il y a un point, je voulais revenir, c'est la barre du milieu, là. la butée escamotable. Donc, escamotable, ça veut dire que ça s'enlève, ça se remonte et ça se descend. Donc, c'est par un principe de enlevage. Tu vois, j'enlève le bordel, j'enlève la pièce de bois, je la retourne et ça me fait une butée. Là, c'est à fleur, donc ça veut dire que la butée est dans le bon sens. Donc non, mon plateau fait bien 600 mm de large. Et si je retourne cette fameuse butée, bah ça me fait une butée. Donc je ne vois pas où est trop le problème. Il y a certaines personnes qui m'ont posé la question. Euh, en fait, j'ai pas compris la question. Enfin, ou ou c'est vous qui avez pas compris le, le but du, du truc. Voilà, je me suis peut-être mal exprimé. Euh, ou ouais, on va dire que c'est moi, c'est ma faute. Ok, c'est ma faute. Pardonnez-moi. après une journée de boulot, je peux vous garantir que je le sens passer hein. là, je pense qu'il fait plus que 53 là, du coup euh. bon alors pourquoi je démonte c'est simple j'ai euh, attaqué le grattoir sur les pieds mais euh, dans la position où j'étais comme vous avez vu précédemment c'était un peu compliqué donc je vais reprendre totalement euh, les faces extérieures, parce que les faces intérieures avaient été faites, donc eh envie euh, de vous dire en avance, ça va me permettre de régler les petits désappeleurs au rabot. tranquillement, il n'y a pas de stress, c'est juste, faut prendre son temps, bien lire les fibres du bois, bien savoir comment passer son rabot pour ne pas avoir d'éclat, bien qu'avec un rabot à replanir, techniquement, il n'y a aucun souci. un petit coup d'orbital pour préparer la surface bon je ne l'ai pas filmé mais je pense que tu sais passer un coup de ponceuse ça il n'y a pas de problème, j'ai cassé les angles avec l'aide du rabot de paume j'ai réaplani au niveau des, des assemblages c'est parfaitement lisse le petit coup de ponceuse comme je vous le disais il est juste pour euh, avoir la finition que je voulais un truc assez doux sachant qu'il va être euh, traité à l'huile de thang alors je n'ai pas encore su mon huile de thang euh, donc bah, pour l'instant ça va rester comme ça pour cette partie, alors bon, je dégrossis vite fait, hein, je ne vais pas vous montrer tout non plus, euh, vous avez compris le principe, une finition, certes cet établi pèse le poids d'un allemand, l'avantage de celui-ci, c'est qu'il est démontable, donc je peux enlever les traverses, les grandes traverses du bas, au moyen des quatre vis, je ne sais pas si vous vous souvenez, que j'ai inséré avec des, euh, des tirants, donc c'est facilement, enfin facilement transportable, entre parenthèses Si un jour je viens à déménager ou changer d'atelier pour je ne sais quelle raison Je pourrais le démonter et ainsi faciliter son transport C'est pour cela que j'avais choisi ce plan là parce qu'il était démontable Les deux plateaux sont démontables, les deux piétements ici sont démontables Enfin tout est démontable, il n'y a pas de problème Rien n'est collé hormis les deux cadres ici Donc techniquement c'est easy pour sortir de l'atelier Alors là, j'avais un vilain nœud, limite à l'éclat, enfin, il n'était pas, pas très beau. Euh, donc l'avantage du petit rabot là, c'est que ça vous remet un état de surface parfait. C'est franchement un truc de ma boule. Et là, là, ma surface limite, J'ai même pas besoin de poncer, elle est quasiment parfaite. Alors je sens des petits stries. C'était le bout, les bords des, du fer du rabot. Et c'est rien de méchant, sachant que je prends une épaisseur de copeau qui est super fine. Donc à la limite, un coup de racloir et derrière c'est fini. Vous voyez, c'est du PQ, quoi c'est même plus fin que du PQ. Bon, euh, là, pour cette partie-là, c'est fini. Je vais peut-être passer un coup de récloir, je sais pas, je vais voir, j'hésite. Alors, tout ce qui avait à reprendre a été repris. J'ai juste ce, ce petit champ-là à casser. Je vais le faire en premier de verre, ça sera plus simple avec le rabot. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à remettre euh, le premier plateau. Ensuite, le deuxième plateau, je vais le remettre sur son emplacement, mais à la verticale. Je vais incruster un truc euh, qu'on m'a réalisé, donc je vous montrerai ensuite. Je vais réaliser l'incrustation, enfin, la, la, la partie où je vais enlever du bois. Et à la fin, vous verrez ce qui a été incrusté. Je pense que la pièce de bois que je vais incruster va donner un petit cachet à mon établi. Donc après, vous me direz si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Moi, en l'occurrence, ça me plaît et ça me plaît plutôt pas mal donc voilà c'est parti je vais essayer tant que mal de remettre euh, ce petit bébé à sa place bon c'est vraiment lourd hein. franchement c'est hyper lourd je sais vraiment pas pourquoi j'ai fait un établi aussi lourd je sais pas ce qui m'est passé par la tête de vouloir doubler les sections, enfin doubler mais de vouloir agrandir les sections bon en tout cas de cause ça bouge pas hein. vous avez pu le voir c'est euh, assez lourd quoi hein. Donc, il ne me plus que je me fasse un tour de rein. Et voilà, le premier demi-plateau est mis demi à son emplacement. Hop, on met les greffes en place. Et maintenant, passer, comme je vous le disais, à la partie qui m'intéresse le plus, c'est la touche... Final, la, le petit plus qui va faire que cet établi ne ressemblera pas à un autre. Euh, j'ai fixé mon petit gabarit, j'ai réalisé avec euh, les bagues de défonceuse pour avoir la forme exacte de ce que je dois mettre ici. Donc je ne vous dis pas ce que c'est, vous le verrez par la suite. Donc euh, je vais, euh, à l'aide d'une fraise avec un roulement, je vais défoncer cette partie là sur je ne sais pas combien de, de millimètres. Ce gabarit va me servir pour avoir la forme exacte de ce que je dois mettre dedans. Donc, bah, c'est parti, je vais jouer de la défonceuse. Donc, bah, euh, en avant. Bon, je viens de régler la profondeur du truc que j'avais à incruster dans le plateau d'établi. Je vais pas pouvoir brancher l'aspiration, sachant que je me suis mis une petite embase euh, que j'ai fabriquée moi-même. Donc, et je n'ai pas les plans, donc c'est pas la peine de me le demander parce que je ne sais plus où c'est. Euh, je vais défoncer tout ça. J'ai quand même mis une bague de copiage pour me laisser un peu de gras et pouvoir reprendre finement avec un autre roulement sur le contour du gabarit. Bon, c'est la dernière passe avec le roulement contre le petit gabarit pour. Euh, finaliser ce petit assemblage de bois qui va être normalement du plus bel effet allez c'est parti Bon, je n'ai pris pas la gueule. Mais c'est pour la bonne cause. Nickel, c'est bon. Donc, techniquement, la pièce de bois que j'ai euh, réalisé, enfin, que j'ai réalisé, que j'ai fait faire, que j'ai fait réaliser par un excellent boiseux euh, va entrer parfaitement dans dans ce truc là, alors pour ceux qui se demandent comment j'ai réalisé le gabarit par rapport à la forme que j'avais à l'original ben c'est simple, je vous invite à aller voir les vidéos de Samuel Mamias et de Craig Birkenwald sur leurs chaînes respectives vous y trouverez toutes les informations relatives à l'usinage avec l'aide des bagues à copier donc c'est un truc indispensable à connaître, je vous fais pas de tuto là dessus il euh, y en a déjà tellement, il y en a pléthore sur internet, ça sert strictement à rien que j'y mette ma patte Donc euh, bah, pour ça, c'est fini, c'est cool euh, bah, je ne vous montre pas, voilà c'est tout non non je ne leur montre pas, ils ne payent pas, donc je ne vois pas pourquoi je leur montrerai après tout je pense que vous avez tous compris, c'était mon, mon logo qui allait être inséré sur la tranche du plateau euh, ce logo a été réalisé par l'atelier Vosgien Arnaud Dufay donc je vous invite à aller franchement aller voir sa chaîne YouTube pour ceux qui ne connaissent pas ça m'étonnerait, il a beaucoup plus d'abonnés que moi il fait un travail remarquable avec sa CNC ceci en est la preuve donc euh, ça va être à mon avis très très très joli dans l'ensemble voilà c'est la petite touche qui va faire que mon établi sera unique je vais passer maintenant à la finition de ce petit établi je vais vous expliquer en gros dans un premier temps votre surface de travail doit être parfaitement propre pas un grain de poussière sinon quand vous allez appliquer votre huile si vous appliquez votre huile sur de la poussière ça va faire du grain ça va faire dégueu donc, on nettoie bien, on passe un petit coup d'aspirateur, un petit coup de chiffon non pelucheux et ensuite on pourra passer à la finition je vais utiliser de l'huile de Thing appelée plus communément au Canada ou au Québec euh, l'huile d'abrasin pour nos confrères de l'autre côté de l'océan ensuite je vais faire un mix à 4% avec de l'huile d'oranger pourquoi de l'huile d'oranger et bien c'est pas compliqué c'est pour casser l'odeur déjà de l'huile de teint qui n'est pas terrible. Ça pue dans un atelier pendant quelques semaines si vous la passez pure. Ensuite, ça va permettre de diluer le produit. Jusque là, pas de problème. Et ensuite, ça va permettre une meilleure pénétration dans le bois. Moi, j'aime bien quand ça pénètre bien. Oui, je sais, je sais. C'est pas de ma faute, c'est plus fort que moi. Je vais d'abord, dans un premier temps, commencer par le dessous de l'établi. Oui, je sais, ça sert strictement à rien. Ouais, c'est vrai. Mais. C'est dans ma tête. Pouah, ça pue. Franchement, ça pue. Toc. Oula, je suis déjà petit... peut-être un petit peu trop loin. Toc. petit point particulier il me semble qu'on peut chauffer l'huile de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus fluide ça permet aussi d'améliorer la pénétration dans le bois mon huile à tirer pendant deux heures. Maintenant, c'est place au chiffon pour essuyer l'excédent. Ensuite, je vais laisser sécher, je pense, une journée, histoire de passer une couche. Là, rien qu'au toucher, déjà, c'est sec. Donc, c'est cool. C'est légèrement gras, c'est normal, on vient de passer de l'huile. Mais euh, ça ne poisse pas. Donc, ça veut dire que l'huile d'oranger a fait son effet. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que quand vous laissez sécher une huile de tingue, euh, enfin, laissez sécher, vous ne l'essuyez pas, ça poisse. Je ne sais pas comment, comment je peux décrire ça, mais ce n'est pas, pas très agréable. Donc là, je vais essuyer l'excédent quand même et euh, j'en repasserai une couche demain. Voilà, c'est parti. J'ai complètement essuyé l'excédent d'huile qui n'a pas pénétré durant les deux heures qui sont passées entre le moment où j'ai appliqué l'huile et maintenant. Alors ici, c'est terminé. Le dessous, j'ai plus qu'à retourner et basta à la vista. Bon, ouais. je te le dis tout de suite, hein, je ne fais pas ça tous les jours. Hein. Je n'ai pas filmé tout ce qui était parti huilage de tous les éléments. Ça ne servait à rien. Vous avez tout de suite compris qu'on euh, a piqué l'huile, on attendait deux heures, on essuyait et on laissait sécher pendant 24, 48, 50, enfin tout le, le nombre d'heures que vous voulez. Euh, là, je vais attaquer le dernier plateau, euh, celui qui est devant vous donc. Et ensuite, ça, on sera fini de cette vidéo. Donc l'établi en lui-même est terminé. C'est parti, huilage de ce dernier petit plateau Il restera encore à passer deux couches d'huile diluée à 4% avec de l'huile d'oranger et une dernière couche d'huile de tingue pure et ça en sera fini pour cet établi et voilà donc eh ben je suis assez content du résultat alors c'est ça a teinté, entre parenthèses, le bois. Je ne voulais pas huiler le plateau sans avoir repris à la varlope pour avoir une planéité parfaite. Mais pour l'instant, pour le protéger un petit peu, j'ai quand même décidé de le faire. Un léger coup de varlope pour enlever les légers désaffleurs qui pourraient éventuellement y avoir entre les deux plateaux. Ça ne mangera pas de pain et ça sera relativement simple à faire. Les couches d'huile sont relativement simples à passer, donc ce n'est pas un très gros problème. Vous m'avez vu faire la finition de cet établi, maintenant à moi de vous présenter le résultat final. Il y a quelques défauts, bien évidemment, c'est jamais parfait, ça ne peut jamais être parfait, mais pour moi, pour une fois, ça reste du très qualitatif. Alors attention quand je dis qualitatif, hein. c'est entre guillemets, c'est à mon goût, on va dire. Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Je sais déjà que je vais avoir des dislikes, mais ça, personnellement, ça me passe au-dessus de la tête. Donc J'espère que vous aurez aimé cette série de vidéos, alors certes, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant que je m'y remette. J'en suis désolé, mais la vie fait que des fois, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Bon allez, trêve de blabla, un peu plus de résultats, je vous montre ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira. Moi, personnellement, j'en suis très satisfait et c'est assez rare pour moi. Avant de vous quitter, je voulais remercier Luc Mainferme Chantier La Vivacien. Abonnez-vous à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il fabrique un bateau dans son garage, le mec c'est un taré. C'est lui qui m'a fait, euh, c'est lui qui m'a trouvé ce magnifique bois dans sa série près de chez lui. Donc c'est tip top. Ensuite, je voulais remercier Arnaud Duffet de l'atelier Vauchien, celui qui m'a fait le petit logo en face avant. Merci Arnaud pour ton travail de dingue. Laurin Bruquin Zinc Addiction sur Instagram. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait aussi. Lui c'est un barjot, il tourne bois avec du zinc c'est du plus bel effet franchement c'est magnifique et il fait des outils aussi attention ces poignées sont terribles elles vont superbement bien avec ces jolies presses. Euh, michel herioux bah, pour ces outils parce que bah, sans eux j'aurais pas pu réaliser tout ou partie de ce magnifique bébé et puis euh, je pense que c'est déjà pas mal donc voilà j'espère que cela vous aura plu. si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire un pouce bleu un pouce rouge c'est pas grave c'est vous qui choisissez euh, je répondrai à tout le monde si vous prenez le temps de me laisser un petit message Et sur ce, je vous laisse, c'est la dernière vidéo de cette série Il y a plein de trucs que je n'ai pas fait, que je ne vous ai pas montré C'est du travail lambda, donc c'est euh, du truc easy pour vous Pour moi, euh, je pense qu'il n'y a pas de problème J'espère avoir répondu à beaucoup de questions que vous m'aviez posées au fur et à mesure des vidéos Si c'est le cas, ben, encore une fois, euh, laissez-moi un petit message je préfère vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année tout de suite. Je ne suis pas du style à faire des vidéos de fin d'année. Le euh, chien et du là là Vous avez tous compris comment je fonctionnais. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et surtout, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. Allez, ciao les loulous.